C'est terminé, dixième semaine de floraison depuis le premier pistier, 70 journées en floraison. Je vais mettre mes plans 24 heures à la noirceur, je vais les couper, donc ça va être la dernière fois qu'on va les voir à, à la lumière. Ça me fait de la peine, euh, j'ai appris à les connaître, euh, vous savez, j'ai pris plusieurs variétés différentes, donc... Euh, il y a des plants qui ont bu plus d'eau, <coughs> d'autres moins, <coughs> d'autres qui ont eu ce euh, qui étaient très petits, euh, donc, était très petit, d'autres un sativa. Donc, c'était vraiment. Euh, J'ai appris beaucoup, beaucoup. Euh, ça fait trois semaines là, que je fais du leaching, donc trois semaines seulement de l'eau. Euh, mes plants ont vraiment là, aucun nutriment dans la terre. Là. Le Super Skunk White Widow, là, il est vraiment. Il n'y a plus rien en terre, là. les feuilles sont toutes jaunes, il y a vraiment tout pris qu'il y avait là. Tout pris qu'il y avait. Euh, il y a peut-être les deux perps euh, qui auraient peut-être pu toffer un autre run, là. un autre 3-4 jours. Mais là, pour le bien des autres plants, j'ai regardé les trichomes. Euh, ils ont tous là Un tricôme sur trois est brun. Donc, euh, c'est sûr que si je regarde les buds en dessous des têtes. Peut-être pas toutes là, euh, les BUDS sont peut-être 1 sur 2 et bruns. donc euh, il aurait peut-être fallu j'attendre un peu pour les BUDS euh, en dessous. Mais là, est-ce que je vais perdre pour les bots d'en haut, pour gagner les bots d'en bas? Écoutez, j'ai travaillé fort pour les BUDS d'en haut, donc euh, toutes les BUDS sont prêtes. Peut-être pas les BUDS un petit peu en dessous, mais là là, c'est le temps. 10 semaines de floraison, 24 heures dans le noir à partir de ce soir. Euh, je vais être avec eux pour toute la séance. Je ne vais pas les abandonner, ces petits bébés-là. Euh, c'est la première fois que je fais ça de ma vie, là, vraiment, ces périodes de séchage. C'est vraiment important, c'est 50%, les deux premières journées, 60%, les 10 autres journées. Température 18 degrés Celsius, ça va être très difficile euh, d'avoir toutes là, ces données-là exactes pour faire le séchage. 18 degrés Celsius, 60% d'humidité les 10 jours après les, deux, après les deux premiers. Les deux premiers, on met ça à 50, après ça on met ça à 60. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, c'est le moment, c'est le moment. Écoutez, je euh, vais faire une vidéo pour euh, vous montrer ça. Encore des poils de chat. Il faut pas qu'il y ait de poils de chat à la deuxième gros. Euh, je, je, je suis nostalgique. Je suis pas satisfait des arômes. Mais ça, c'est pas de ma faute. Euh, Est-ce que ça va changer durant le séchage? Tout le monde me dit que oui. Tout le monde me dit que oui. Après, il y a le curing. Donc, il va y avoir encore des changements dans le goût, les terpènes. Euh, c'est pas fini. C'est pas fini, on pense que c'est fini, mais c'est juste la floraison qui est terminée. Donc, je vous montre ça. Euh, 10 semaines de floraison depuis le premier pistiche, Ça fait 45 fois je le répète. On va faire 24 heures dans le noir. Et puis. Euh, J'ai appris. J'ai appris beaucoup, beaucoup. Euh, surtout la différence entre chacun des phénotypes. Euh, le zombie euh, Sgirls euh, boit tellement d'eau euh, par rapport aux autres. Euh, le gorios le petit Sativa numéro 2. Euh, tellement petit, que ce que je fasse? Même euh, les boutures que j'ai faites, les clones que j'ai faites. Euh, j'ai travaillé comme il faut. J'attends que la terre soit sec avant de les arroser. Mais il pousse pas. C'est des petits plants. Vraiment de savoir, vraiment hâte de savoir euh, si je vais avoir un keeper, si je vais avoir un plan que je vais aimer beaucoup euh, après toutes ces étapes-là. Euh, une autre affaire qui va me faire mal, là ça me fait mal découper, ça va me faire mal de tuer euh, des clones. Euh, mais qu'est-ce que tu veux si j'aime pas les arômes? Ça sert à rien de, de payer pour l'engrais, euh, payer pour le temps aussi euh, de s'occuper de plants qu'on sait qu'on n'aimera pas. Donc, euh, cariofilen, vous savez que j'aime pas ça, épicé, tout ça, malheureusement, là, mes Gorilla's Giddles, euh, ils goûtent la marde, ils sentent la marde, ils sentent la marde, le super skunk white widow, ils sentent le surette, vomi, euh, l'autre, il sent la lavande, la, la lavande, j'aime pas la lavande, le lila, je veux pas fumer ça, euh, l'autre, il sent le raisin. Donc, euh, bubble gum raisin, donc, euh, mais ça, ça peut tomber, tomber sur le cœur, là, tout le temps fumer, là, euh, du Tangerine Dream de Saint-Raphaël, là, euh, fumer ça à la semaine longue, là, tu t'es là, tu sais, mais là où tu goûtes vraiment le raisin, là, il sent le raisin, je vais pas dire qu'il goûte, là, il sent. Euh, les deux boba couches CBD, il y en a un, euh, j'ai déjà tué Clon, grosse erreur, grosse erreur, grosse erreur, grosse erreur, euh, Imagine qu'après le séchage, après le curing, je tripe dessus. Euh, J'aurais jamais dû dire faire ça. Euh, J'ai tué les clones du phénotype numéro 2, d'avance. Euh, ils ne sentaient rien, ils ne me disaient rien, euh, pas beaucoup de tricônes. Il aurait pas fallu que je fasse ça. Il n'aurait pas fallu que je ça. On ne peut pas tuer les clones. Tant ils sont qu'on n'a pas le produit final, il faut savoir ce qu'on a à fumer avant de tuer les clones. Erreur du débutant. Erreur du débutant. Donc, euh, la prochaine vidéo, on va couper. Là, on s'en va dans le noir 24 heures, donner un petit choc. Et puis, euh, j'espère que vous allez me suivre pour les prochaines grows. J'espère qu'on va s'améliorer. Je pense que je vais encore peut-être prendre neuf plans euh, pour encore une tente 4x4. Hein. On sait que présentement, c'est ma lumière SF4000 de Spider Farmer. Pour une tente de 4 pieds par 4 pieds, euh, c'est parfait, c'est parfait, là, c'est sûr. Euh, ma prochaine grow dans cette tente-là, euh, je vais sûrement encore prendre neuf plans euh, pour essayer le plus de phénotypes possible. Euh, on va sûrement euh, peut-être faire pousser moins longtemps. Euh, J'avais... Euh, fa fallait que je... C'est ça. On va arrêter ça, là. Donc, donne un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. Et puis, de toute façon, on va aller voir la deuxième partie de la vidéo. Les plans, juste avant de les euh, Les feuilles sont jaunes, c'est normal. Il euh, n'y a plus d'engrais dans la terre. C'est ce que je voulais. Euh, je ne voulais pas là, que ça soit là, trop fort pour la gorge. Euh, les feuilles jaunes, c'est un bon signe. C'est un signe là, que, que j'ai fait un très bon travail pour le leaching. Euh, c'est le temps. C'est le temps de On va attendre 24 heures. Ça, on se très bientôt. C'est vraiment la fin, je vais couper mes plants euh, dans 24 heures aussitôt que ma lumière va s'éteindre. Je vais attendre là, de 24 à 36 heures dans le noir. Je ne sais pas encore ma décision. J'ai tellement hâte de découper. Donc après 24 heures dans le noir, on nous suggère entre 24 et 48 heures dans le noir. Ça donne un choc là, à la plante. Là, euh, quand il fait noir là même, là, 48 heures, 24 heures de suite, là, quand on dépasse le 12-12, actuellement c'est 12 heures euh, éteint, 12 heures allumé. Là, elle comprend là, qui se passe de quoi, pas normal. Fait que, euh, il paraît que ça donne une, euh, une surcharge pour les cannabinoïdes, dites-moi si je me trompe. Donc, on, on va le faire, on va le faire, on va le laisser dans le noir 24 heures avant d'écouper. Et puis, euh, donc, je vais dire bye à tout le monde. Euh, les feuilles sont vraiment jaunes là, euh, c'est terminé là, c'est terminé, on est rendu à 10 semaines, 70 jours depuis le premier pistil, euh, ici là, c'est tout brun, c'est, sont son tanné là, son tanné. on est tanné, on a hâte de, de sécher ça, sécher ça là, et puis euh, on va essayer de tenir ça à 60% d'humidité. On va essayer de descendre la température là, entre 18 et 15 et euh, on va se croiser les doigts que tout se passe correctement. Donc, euh, c'était ma première grou à l'intérieur avec la Spider Farmer SF4000. Vraiment merci à Spider Farmer. Je vous suggère cette lumière à tout le monde, SF4000. Écoutez, euh, quand on regarde les... les cocotte de près, là, il y a des trichomes. j'ai toutes les variétés à l'intérieur de cette euh, tente, c'est ma première fois, je ne sais pas combien de grammes que je vais avoir, j'ai vraiment hâte de voir le résultat, c'est pas encore terminé, le séchage, le curing, il y en a qui vont peut-être sauter l'étape du curing, mettre ça dans des dans les pots de vitre. mettre ça à la noirceur, ouvrir le contenant 5 minutes par jour, Faire aérer ça un peu, là, bouger un peu le contenant, et puis euh, pour faire sortir la chlorophylle je crois, hein? c'est tout ça. Donc euh, après 30 jours, là, on va avoir un bon minimum, un minimum, mais ça va être assez pour Winman. Un minimum de curing, 30 jours minimum, mais ça va être un minimum et maximum, ça va arrêter là. Entre temps, je vais peut-être prendre une petite cocotte pour y goûter, je serais pas capable d'attendre après le séchage. Entre le séchage et la fin du curing, je vais sûrement goûter à, à mes produits. Donc, euh, allez sur mon Instagram, voir les dernières photos. J'espère que vous allez suivre ma prochaine grow. Présentement, c'est les Wet Panties. Avec une autre lumière, Spider Farmer. C'est la SF1000. Tandis qu'ici c'est vraiment la SF-4000. L'autre est vraiment petite. J'ai 4 euh, euh, wet panties dans une tente, 2 pieds par 2 pieds par 5 pieds. Donc, euh, c'est beaucoup 4. C'est à quoi c'est des graines euh, non féminisées, mais bien des graines régulières. Donc, il peut y avoir des mâles. Donc, Regardez l'évolution de ma deuxième grosse. c'est supposé d'être mieux que celle-ci, je vais peut-être mieux remplir la tente, je vais sûrement utiliser un SCROG peut-être, hein? plusieurs personnes auraient aimé, j'utilise un SCROG, hein? le SCROG c'est le fameux filet qu'on étend là, dans la tente pour pouvoir euh, élargir le plan, que ça prenne plus de place, qu'on puisse plus couvrir d'espace. Et pour aussi soutenir les branches qui, qui, qui tombent, là, comme le Zombies Ghettos ici, là. comme je vous ai dit, euh, j'étais au courant de ça. Mais je voyais que mes plans étaient quand même assez petits. Je n'allais pas avoir vraiment ce problème-là. Seulement le Zombies Ghettos m'a causé du trouble. Ok, je vous laisse là-dessus, je vous adore. On donne un pouce à la vidéo. On s'abonne à la chaîne. On va sur Weed oui, Indicament sur Instagram. Tous les liens sont en bas dans la description. Un bijou, 25% de rabais pour le bijou. Écoutez, tout était là. Et je vous adore. Et suivez-moi dans la prochaine grow. Et suivez Weedman. Oui, ciao, ciao.